Je suis arrivée en 81, mais à ce moment-là, il y avait des vieux bâtiments qu'ils ont abattus pour faire le parc. On m'a donné un appartement au rez-de-chaussée. Et du fait, le rez-de-chaussée, il n'y avait pas le parc, il n'y avait qu'un terrain vague. Donc tout le monde, tous les enfants s'asseyaient sur la tablette Jamais ouvrir la fenêtre, il toquait « Madame, on peut avoir de l'eau <rire> Madame, on peut avoir une orange ?» Mais Je dis euh, « Non, ça n'était pas possible, j'ai demandé de monter. » Et c'est à ce moment-là, quand ils ont construit le parc, j'ai insisté, si on pouvait leur mettre de l'eau. <rire> Alors ils ont mis la fontaine. Positif, <rire> le positif c'est la maison. Le positif c'est le parc. En journée. Euh, le positif, euh, c'est que j'avais la facilité. Je n'étais pas loin de Nédrovée avec mon travail. On n'est pas loin de la ville. Euh, non. La seigneurie pour moi, c'est très bien. Dommage. Dommage. Mais ben, s'il l'aurait mis ailleurs, ce serait impeccable. Parce qu'on aurait, sans aller dans une une seigneurie euh, Home, on a tout sous la maille chez soi. Si je ne sais plus marcher, eh bien, j'ai un large... Euh, le haut est très large. Les ascenseurs, on a pris un petit, mais il y a un très grand. Non, pour moi, moi je me sens bien aussi. Malgré tout ce qu'on me dit, moi je me sens bien. <rire>